à tous et à toutes. Alors nous sommes en duplex avec Angers, Nantes et Lyon, qui nous écoute également. Alors, merci à tous d'être venus, à toutes. Ça plus mal, il y a la COP 21, il y a la, le traumatisme des attentats, les restaurants sont vides. Bon. Mais vous êtes tous là, ça nous fait plaisir. On est presque au complet. Vous voyez défiler derrière, derrière moi une petite animation qui est le début de la nouveau site internet de la fondation, actuellement ce qu'on voulait aller sur le site, le site est en train d'être re, refait, il sera dans les prochains jours, est en train de le tester, il sera terminé dans les prochains jours et il vous présentera tout ce que l'on a fait, donc les, toutes les conférences qui ont été faites, les, les colloques, les, le travail en cours, vous pourrez aller, euh, aller euh, découvrir tout ce que nous faisons. Euh, je, je vous fais vraiment trois secondes la, la L'actualité de la Fondation actuellement, bon, la Fondation, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est une fondation d'entreprise AIA, et nous avons un conseil scientifique, sur des liens avec les universités de Nantes, de, de Compiègne, de de Compiègne, Compiègne et l'école de santé de Nantes. En 2016, on a quatre workshops très intéressants. Euh, on a un premier qui s'appelle euh, Ville Santé, avec l'école d'architecture de, de Versailles et de Bangkok, qui sera menée par Richard Scoffier, euh, un deuxième qui est Bien vivre en Charleroi avec l'université de Liège. Euh, on a déjà collaboré avec eux, c'est très intéressant, ils sont très actifs sur le thème de Bien vivre la ville. Le troisième c'est Autonomie mobilité avec euh, l'école d'architecture de Nantes, et la gérontopole de Nantes également et la ville de Nantes. On va tester euh, les... les Comment sortir les personnes âgées de, de l'hôpital et les faire vivre en ville avec des systèmes, des, systèmes, des, des, des, des dispositifs de, pour les aider à, à, à garder leur autonomie et à pouvoir se déplacer dans la ville. Et le troisième, c'est Territoire la Flexibilité, qui est une recherche en cours qui n'est pas encore terminée. Et on a donc fait un accord avec l'École Polytechnique de Milan et l'École des hautes études de, de, de, de santé publique de Rennes pour faire un workshop également sur la flexibilité hospitalière. Voilà. Une, un, un événement important aussi pour euh, juin 2016, euh, c'est l'exposition chez Archiston. Donc on aura une exposition en, en trois temps, trois semaines. Euh, je, les trois temps seront sur architecture, santé, environnement, qui sont les trois thèmes de notre fondation. Et donc euh, bon, on sera sur Paris pendant trois semaines avec nos expositions et trois tables rondes. Une table ronde sur l'architecture, une table ronde sur la santé et une table ronde sur l'environnement. Voilà. Une, à une semaine d'intervalle. Donc de faire une grande inauguration, il faudra trois pots euh, euh, à tête. Voilà. Euh, alors COP21, euh, tout le monde en parle. Hein. Peut-être, enfin euh, pour ceux qui n'ont pour, pour pas tout en tête, euh, je rappelle quelques dates simplement, euh, ça a commencé à 92 au sommet de Rio, donc, euh, où à ce moment-là, c'est la notion de développement durable, soutenable, qui, qui, qui a été définie. Après, bon, il y a eu la COP 1 en 1995, la première COP à Berlin, qui a eu les premiers engagements chiffrés, a, la notion d'engagement chiffré, euh, les deux mesures, euh, et de mesures et d'engagement politique, mais c'était vraiment une notion embryonnaire. Ah, en 1996, la COP 2 à Genève euh, a été la proclamation officielle comme quoi les changements climatiques représentent un danger pour l'humanité, ça a été la, la déclaration, donc c'était à partir de ce moment-là qu'on a pris conscience qu'il pouvait y avoir quelques soucis. Euh, à, tout, à Kyoto, bon, tout le monde a entendu parler des, des, donc des, des, des accords de Kyoto, ce qui était donc le premier rapport contraignant, cette fois, le protocole contraignant, le protocole de Kyoto. De 1998 à 2005, de, de la COP 4 à 11, il y a eu euh, beaucoup de négociations pour clarifier quelle était cette notion de protocole contraignant. Euh, à partir de, de, de 2006 euh, jusqu'à 2010, euh, commencé à y avoir des soucis parce que l'accord s'arrêtait en 2010, donc ils ont commencé à réfléchir pendant 4 COP euh, comment on pouvait aller au-delà de 2010. Ils ont eu le temps, donc, et il y a eu, bien sûr, les, les chèques retentissants de Copenhague en, en, à, la COP, à la COP 15. Euh, le, la COP 17, à Durban, en, en 2011, a créé les fonds verts, qui est, inter, qui est important parce que ça aide, c'est l'aide aux pays, aux pays en développement, les pays les, pays les plus touchés par les par les, euh, par, par les problèmes climatiques, et la 18 à Doha, euh, ça a été la mise en place du, du, nouvel, du nouveau protocole et des nouveaux accords à horizon 2020. Voilà. Et aujourd'hui, on est à 21, et je ne sais pas comment ça va se passer, mais euh, pour le moment, euh, où en est-on Donc, euh, bon, on, ce qu'on sait, c'est que cette année, c'est cette année qu'on qu qu qu dépassera les 1 degré de réchauffement par rapport à l'ère industrielle, on sait aussi que le seuil des 400 parties par million de, de concentration de CO2 va être aussi euh, donc, euh, franchi cette année, sûrement là en décembre. Euh, dans, le cas, dans le cadre des engagements actuels écrits avant, avant le début des la négociations, ben, l'augmentation la de température s'est comprise entre 2,7 et 3,5. C'est ce qui a été dit officiellement, donc il va falloir négocier pour arriver en dessous des 2 degrés. Euh, au rythme actuel, euh, le, le seuil de 2 degrés sera franchi dans 20 ans, dans moins de 20 ans même, puisque le rythme actuel pourrait s'accélérer. Et les réserves prouvées de combustibles fossiles, gaz, pétrole, représentent trois fois ce que nous pourrons émettre pour rester dans, le, dans les 2 degrés C, c'est-à-dire qu'on a encore une bonne soixantaine d'années, voire presque un siècle, avec les de, de pétrole devant nous, ce qui ne va pas simplifier les choses quand on sait les difficultés qu'on a à à renoncer à, aux énergies fossiles. D'autant que les hydrates de méthane, vous avez sûrement entendu parler de ça, c'est-à-dire le méthane qui est dans la mer, sont en cours d'exploitation par, par le Japon qui, qui veut renoncer totalement au, au nucléaire. Ça représente plusieurs siècles d'énergie gratu euh, gratuite, quasiment. Et donc, ça ne réduit les émissions de 2 que de 30%. Donc, euh, aujourd'hui, le Japon est fermement euh, axé euh, sur cette énergie. Sur cette énergie. Il a, tous les gisements ont été repérés autour, autour de Sony. Et, bien, et par contre, bien sûr, il y a beaucoup plus sur ce que, ça peut, ce que ça peut donner pour les fonds marins, ce qui est assez, assez grave, donc je pense qu'il va y avoir un peu comme les gaz de schiste, une, une espèce de, de tollé quand, quand ça va commencer à sortir, sérieusement. Voilà, et dernier point pour aussi introduire le sujet, c'est que les changements climatiques sont le principal facteur de mobilité humaine. En 2013, donc l'IDCM, donner le, le chiffre de 22 millions de personnes déplacées à la suite de désordres climatiques, un chiffre qui pourrait atteindre 200 millions en 2050 ce qui, euh, avec tous les événements qu'on a montre euh, quelles conséquences à la fois politiques, sociales, enfin tout ce que ça peut donner économique, bien entendu, mondial et des équilibres que ça peut donner donc l'enjeu est important et c'est pour ça qu'on qu a demandé à, à Franck galland de, de, de venir nous parler du sujet Puisque, effectivement, euh, il va falloir réagir, il va falloir réagir dans tous les domaines et prendre en compte cet état de fait. Alors que Franck, que j'ai connu à Suez, euh, quand il était à Suez, <rire> donc, euh, et qui a maintenant fait, fait, fait son bureau d'études est très surbooké par, par ces problèmes-là, il va vous en parler, et il a écrit trois ouvrages fort intéressants, « Géopolitique, enjeu et stratégie »,« Le grand jeu », et puis il a, fait, il a participé à eau et, et conf conflictualité, conflictualités à des conflits liés à l'eau. Ceux qui ont vu Jess Bond ont compris que c'était un enjeu important, donc, donc voilà. Et, et il va donc nous parler de résilience urbaine et changement climatique. Voilà. Tu Bien, Mesdames, Messieurs, bien, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous euh, en cette heure fort tardive, euh, mais euh, je vais essayer de vous donner une vision, qui est une vision, euh, je dirais, opérationnelle des enjeux liés au changement climatique euh, mis en perspective par enfin, rapport à cette dynamique de résilience urbaine. Euh, donc effectivement, euh, j'écris de temps à autre, euh, je dirais entre deux déplacements, euh, mais mon parcours n'est pas académique. Alors, je suis vraiment un homme d'entreprise, j'ai passé 10 ans chez Suez Environnement de 2000 à 2010, et j'étais le directeur de la sûreté du groupe. Donc je m'occupais notamment de tout ce qui était vulnérabilité de nos infrastructures en eau contre la malveillance. Je m'occupais beaucoup aussi de la sûreté de nos missionnaires, de nos expatriés, donc ça c'est des choses qui vont vous parler, compte tenu des, des menaces que nous connaissons à l'international, et malheureusement sur notre sol depuis euh, pratiquement plus d'un an hein, aujourd'hui. Euh, et euh, quand j'étais au contact de nos exploitants, je sentais monter, euh, certes, un intérêt sur la malveillance, mais c'était surtout sur des problématiques de vol, de sabotage éventuel de nos installations, pas tant le terrorisme, même si au lendemain du 11 septembre, euh, on avait été très fortement impacté, notamment aux états unis et en Chine, euh, sur un besoin de sécuriser nos infrastructures en eau. Mais euh, nos exploitants me disaient qu'ils étaient insuffisamment préparés à gérer des crises majeures dues à des situations de catastrophes naturelles. Donc on voyait le changement climatique à plein s'exprimer, euh, ils manifestent leurs inquiétudes sur euh, des problématiques de gestion euh, de risques externes dues à des situations type AZF. On a tous en mémoire cet événement à Toulouse euh, qui a eu d'énormes conséquences humaines et matérielles. Euh, et puis le troisième point, c'était effectivement la malveillance. Et quand on est opérateur de, de réseaux essentiels à la vie, hein, pour moi c'est l'eau, l'assainissement, l'électricité, les télécoms, après viennent la santé, bien évidemment l'éducation, le transport, eh bien on se doit de se rétablir le plus rapidement possible sur nos, nos deux jambes, parce que de nous dépendent trop de gens. Sans eau, il bah, n'y a pas d'hôpital qui peut recevoir l'eau nécessaire à son bon fonctionnement, les populations n'ont pas d'eau, les industries n'ont pas d'eau, et ce qui fait que ces opérateurs se doivent le plus rapidement possible de gérer l'événement malgré ce qu'ils ont à subir. Euh, donc j'ai souhaité, en fait, dans cette présentation, euh, vous dire quelle est ma vision du changement climatique. Moi, je pars du principe que le changement climatique, on ne doit pas le subir. Il faut que ça soit une opportunité. Vous savez, c'est le même idéogramme chinois qui signifie « crise et opportunité ». Alors aujourd'hui, bien sûr, que nos politiques, nos diplomates doivent trouver une solution, si possible contraignante, euh, pour limiter le réchauffement. Mais le réchauffement, il est là. Il va falloir s'y adapter, il va falloir adapter nos villes, nos campagnes, à gérer cette problématique. Et heureusement, on a le savoir-faire des hommes, des femmes, des techniciens, des ingénieurs. On a de la technologie aujourd'hui qui nous permet d'y voir plus clair en termes de prévision, en termes de réaction, en termes de reconstruction. Et euh, c'est ce qui va euh, effectivement euh, essayer d'éclairer mon propos ce soir. Alors j'ai essayé de l'adapter au profil qui est le vôtre, au profil des architectes que vous êtes. Euh, alors personne n'est parfait, je ne suis pas architecte, je ne suis même pas ingénieur de formation, même si je dirige des ingénieurs aujourd'hui. Euh, mais effectivement, je souhaite vous montrer qu'on peut s'y adapter, qu'on peut anticiper et que de toute manière, nous n'avons pas le choix et que notre survie passe par là. C'est comme le terrorisme. Nous vaincrons le terrorisme, à la fois, certes, en mettant des gardiens, mais il va falloir repenser la manière dont on accueille le public dans nos salles de spectacle, dans nos stades. Et on a vu tout le savoir-faire. Ça aurait pu être un... Je sais que le cabinet était particulièrement touché par les attentats, euh, mais euh, imaginons ce qui serait passé avant le match de football, à la mi-temps du match de football si ce stade avait été évacué à l'issue d'un premier attentat, ou à la sortie du stade si les gars s'étaient fait sauter. c'était des centaines de morts. Donc tout ça pour dire que gérer un stade, on l'avait vu avec le luganisme et c'est malheureusement, et heureusement grâce à ce qui s'est passé dans les années 80-90, qu'on a pu éviter un carnage. Euh, nos salles de spectacle, malheureusement, il va falloir les repenser. Et ça, c'est tout le savoir-faire des architectes que vous êtes, pour essayer de redesigner, euh, la manière dont on accueille du public en grande quantité. On l'avait fait dans le domaine de l'incendie. Maintenant, bah, bah, il va falloir le faire en matière de lutte anti-attentat. Je me suis beaucoup déplacé dans les années 2000, quand j'étais chez Suez, euh, en Israël. La société israélienne vit avec le terrorisme en permanence. Et dans leurs infrastructures, prenez un centre commercial en Israël, n'a rien à voir avec un centre commercial en France. Il y a très peu de verre en Israël, par exemple. Pourquoi Parce que le verre tue. Le verre blesse en cas d'explosion, effet mécanique. Et on est tué, on est blessé d'abord par des éclats de verre et non pas par le souffle d'une explosion. Donc là aussi, il va falloir repenser les matériaux, il va falloir repenser l'infrastructure. Petite parenthèse faite malheureusement d'actualité sur le terrorisme. J'ai voulu euh, vous donner, entre guillemets, certaines typologies de crise d'origine naturelle, euh, malheureusement qu'on qu va être de plus en plus amenés à gérer. Et ça, c'est l'exploitant, entre guillemets, eau potable qui parle. Parce qu'on intervient auprès des exploitants publics, privés, en France et à l'étranger, pour mieux les préparer à gérer ce type d'événement. Alors, il y a sans doute une diapo qui va vous faire sourire, c'est celle-ci. Euh, « I don't believe in global warming ». Oui, bah, il est là, d'accord. Euh, parmi euh, les crises climatiques possibles pour la ville, moi j'aimerais revenir, et on apprend qu'à force de se tromper, comme dit un vieux proverbe roumain, mais on doit apprendre de nos expériences récentes. On oublie beaucoup de choses, parce que l'actualité passe tellement vite, une crise succède à une autre crise. Mais les enseignements d'une crise comme Katrina, et je vais y revenir, sont essentiels. Pour moi, il y a eu un avant et un après Katrina aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans inondée, l'équivalent, euh, euh, je dirais, d'un tiers de la France inondée, euh, des désastres et on va y revenir euh, peu communs. On pensait que c'était le pire drame, et non, bah, ils ont connu 110 aux États-Unis. 2012. Donc, ça, c'est un phénomène de submission marine, mais on avait déjà connu ça avec Zintia en février 2010 sur nos côtes. Euh, on va parler d'inondation pluviale urbaine, on va parler de glissement de terrain. Et on va parler de sécheresse et de très haute température adaptées au, au monde où nous sommes. Alors, allez, je, je parle juste de Katrina. A failure of initiative. Bah oui, parce que euh, vous savez, les Américains pourtant, ils sont super bons. Ils ont des moyens colossaux et la logistique, c'est leur métier. Le hein, euh, général Eisenhower était euh, le concepteur, l'organisateur du jour J. C'était un logisticien. C était un grand président des États-Unis. Ils mettent la logistique avant tout. Et malgré leurs efforts, malgré leurs moyens logistiques, ils n'ont pas su empêcher ça. Le bilan a été énorme. Les dégâts matériels, 44 milliards de dollars. L'impact économique a été vraiment colossal. Le port de la Nouvelle-Orléans détruit alors qu'il accueillait environ 6 000 navires par an. Et malgré ça, ils s'en sont remis. Et aujourd'hui, en termes de résilience urbaine, la Nouvelle-Orléans est devenue, entre guillemets, excusez-moi le jeu de mots, la mecque de tout ce qui est innovation en matière de résilience. Une crise, ils en ont fait une opportunité. Il y a tous les ans l'International Disaster Summit à la Nouvelle-Orléans, si vous voulez... Connaître les dernières technologies de drones capables de rentrer dans des ouragans, c'est là où il faut être. Donc on voit bien qu'on euh, a malheureusement euh, fêté, et Obama s'était déplacé bien évidemment lui-même, les 10 ans. Euh, voilà une ville qui s'est transformée à force d'aménagement, à force de science et de technique. Donc là aussi, apprenons la manière dont ils ont géré. Moi je me souviendrai toujours dans les fonctions qui ont été les miennes, et c'est ce qui a aussi motivé le projet d'entreprise qui est mien aujourd'hui, ça a été le témoignage de la patronne de la société des eaux de la Nouvelle-Orléans. pour vous dire ce qu'elle a vécu. Et je pense que ce n'est à souhaiter à aucun exploitant dans le domaine de l'eau potable. Mais malgré les événements, ils ont pu déployer de l'ultime secours en eau. Ils ont pu effectivement mettre à disposition euh, d'hôpitaux, euh, de populations, euh, le nécessaire minimum euh, en matière d'alimentation en eau potable, dans des conditions particulièrement dégradées. Donc on apprend beaucoup au contact de ce type d'événement. Alors... Xintia, euh, bah là aussi, on a l'impression que c'est loin. Non, c'était un traumatisme de toute une région, et je ne qui pas ça pour ça. J'ai épousé une Vendéenne, c'est la dernière des choses à faire. Mais euh, dans les faits, c'est une région qui était excessivement marquée, comme la Charente-Maritime. Mais je dis bon sang, mais bien sûr, aujourd'hui, les Vendéens, c'est comme les Bretons, ce sont des gens excessivement entrepreneurs. Hein Le taux de chômage en Vendée est sans doute un des plus faibles en France, ce n'est pas pour rien. Et il faut, si j'avais cette discussion avec un... Un grand élu de Vendée, il faut malheureusement profiter de ce que nous avons subi pour reconstruire, pour vendre de l'expertise dans ce domaine, en matière de submersion marine, en matière de gestion des côtes, en matière de prise en compte des problématiques d'érosion. Et dans ce domaine, bah effectivement, y compris dans le domaine de l'eau potable, on a des choses à apprendre. À l'époque, c'était. Euh, bon, euh, euh, je vais parler du, du troisième opérateur qui est, qu est la SOR. La SOR a particulièrement bien géré cet épisode parce que la SOR est très présente sur la partie ouest de la France. Et ils ont été absolument remarquables en termes de mobilisation de moyens. Comme l'ont été, vous savez, sur cet épisode de Xintia, ça aurait pu être largement pire. Il s'avère que, par exemple, le préfet de Charente à l'époque, c'était Henri Mass. Henri Mass, il sortait de son poste de directeur général de la sécurité civile. Quand il a vu les photos satellites, quand il a vu les prévisions météo, il s'est dit « je vais prépositionner du matériel ». Donc je vais demander aux SDIS d'aller dans certains endroits avec des matériels de groupe électrogène, des matériels de pompage pour pouvoir intervenir dès que la crise sera terminée, en plus près des populations. Heureusement, il a bien fait. Voilà. Donc là, le savoir-faire d'un bonhomme qui évite une situation bien plus dramatique que ce qu'il aurait pu être, même si l'impact humain était très très fort et l'impact matériel particulièrement euh, euh, fort également. Alors, euh, je ne veux pas vous faire un panneau de désastre, mais cette crise, on pensait que Katrina était loin, bah cette crise a... <rire> remis le couvert sur la problématique de la vulnérabilité de la ville. Et pas dans n'importe quelle ville, la ville de New York et la côtesse des états unis euh, Photo éminemment emblématique. Il s'avère qu'à titre familial, j'étais sur Washington et je suis arrivé à New York deux jours après. Il était impressionnant de voir dans cette ville, la nuit, la moitié de Manhattan, sans électricité, et de voir des policemen au carrefour faire la circulation à la lampe torche. Moi, c'est l'image que j'en garde. Parce que je peux vous assurer que les taxis new-yorkais qui sont quand même réputés pour leur dextérité et leur vitesse euh, n'avaient pas foncièrement décéléré euh, dans ce contexte. Donc on voit bien que là aussi, euh, qui aurait pu anticiper Qui aurait pu savoir que New York aurait été aussi fortement impacté Et aujourd'hui, bah, ils ont appris de leurs erreurs. New York est en train de se transformer. On va y, voir. On, on va y venir euh, dans quelques instants sur les techniques, les méthodologies qu'il déploie. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre du phénomène d'entraînement que New York est en train de créer, comme la Nouvelle-Orléans l'avait créé au lendemain de Catherine. Mmh. Alors, euh, je reviens aussi sur euh, un épisode qu'on a oublié parce qu'on était tous sur nos plages. Il hein, était 2007. C'est bien sympathique. Je pense qu'il faisait assez beau en France, quoique le nord-ouest de la France était assez impacté aussi par, par de fortes pluies. Mais le, le sud-est et le sud-ouest de l'Angleterre ont été complètement inondés. Vous avez une photo de Cameron en train de distribuer des packs d'eau. Vous avez euh, typiquement euh, euh, ces qui permettent euh, de 2-3 m3 qui permettent de délivrer de l'eau potable. Ça a par exemple complètement transformé la manière dont les sociétés d'eau britanniques gèrent des crises très impactantes aujourd'hui. Il faut savoir qu'elles avaient des moyens en propre, elles les ont toujours, mais elles ont fait émerger 2-3 sociétés privées dont le métier est l'urgence opérationnelle en matière d'alimentation d'eau d'ultime secours. Donc là aussi on a su s'adapter. Donc ça veut dire que vous avez une ou deux sociétés qui gèrent le stock, typiquement, de citernes rigides, qui gèrent le stock de camions-citernes, des 30 mètres cubes, des 15 mètres cubes, des 10 mètres cubes capables d'alimenter en eau un hôpital, par exemple, en se couplant euh, via une bâche chouple et, et un surpresseur au réseau privé de l'hôpital. Tout ça, ça n'existait pas avant. Et heureusement que c'est là maintenant. A tel point que, par exemple, pendant les JO de 2012 à Londres, ce type de matériel était préalerté au cas où il y avait un problème d'alimentation en eau potable, par exemple, sur la zone de Wembley. Donc là aussi, on voit que le savoir-faire des hommes, à la faveur de ce qui s'est passé, permet de trouver un certain nombre de solutions. Les solutions ont été également dans le domaine de l'assainissement. Hein si demain matin, on a une crue centaine à Paris, avec l'impact qu'on doit attendre au niveau de l'assainissement, tout le monde va vouloir trouver en même temps du groupe électrogène, c'est une chose, mais aussi des toilettes mobiles. Ça, c'est beaucoup moins évident à trouver. Et, et on voit que dans ce domaine, à la faveur par exemple des financements de Melinda Gates, il y a énormément de progrès qui ont été faits sur euh, tout ce qui est aspect d'histoire, toilettes toilette individuelles à destination des camps de réfugiés et qui sont heureusement parfaits aujourd'hui pour gérer des situations d'urgence opérationnelle type euh, Haïti 2010 avec ses 250 000 morts et un pays complètement dévasté par le tremblement de terre. Alors, euh, une crise que j'ai vécue, par exemple, c'est Casablanca. Il faut savoir que Suez opère l'eau, l'électricité, l'assainissement et classes publiques au Casablanca. On a eu euh, sur Casa euh, bah, des pluies euh, centenales. Euh, avec, euh, bon, pour ceux qui connaissent Casa vous avez une trémie, là. Euh, donc, une deux fois deux voies qui passent euh, sous, la, sous la mosquée euh, euh, Mohamed V. Euh, donc, c'est la salle de celle-ci, je ne sais pas. Vous voyez effectivement les, les mouvements de terrain qu'il qu y a pu avoir et cette crise inondationnelle s'est immédiatement transformée en une crise électrique. Avec d'énormes enseignements, il s'avère que à la demande de des Eaux casablanca je suis intervenu dès décembre 2010 et on y est encore cinq ans après en termes de problématiques, de progrès, de gestion de crise opérationnelle, tant d'un point de vue technique, technologique que d'un point de vue méthodologique et également d'un point de vue compétence humaine. Voilà, je préférais vous montrer des, des photos plus réjouissantes, mais c'est ça le changement climatique. Et en fait, tous ces exemples montrent qu'on peut quand même s'y adapter. Alors, glissement de terrain en Martinique, euh, ça, euh, Pascal qui est dans la salle doit peut-être s'en souvenir, euh, c'est la martinique des Eaux qui avait particulièrement été impactée. Euh, énorme glissement de terrain, bah, ça fait partir euh, tout ce que vous avez en sous-sol, ça fait partir ce que vous avez aussi de, vis de visible. et en particulier ce sont des grosses conduites qui partent dans ces cas-là. Donc euh, dans ce domaine, bah, il faut pouvoir réouvrir les usines, il faut pouvoir... Euh, réacheminé de métropole durant un week-end, et Louis Vera qui est là, qui connaît particulièrement bien la Vionnese des eaux depuis environ une quarantaine d'années, Louis, hein, puisque ça, des crises comme ça, ça se, ça se connaît, mais c'est amené à se multiplier. Compte tenu bah, des phénomènes particulièrement impactants qu'on peut avoir en inondation pluviale urbaine, on l'a vu sur CAD récemment, hein, typiquement, l'impact a été très fort sur les mouvements de terrain et sur bah, des conduites qui ont pu être emportées. Voilà. Alors, a l'inverse, on a des phénomènes de sécheresse. Alors, je vous présente euh, un phénomène tout à fait nouveau, auquel il faut malheureusement se préparer. C'est ce qui s'est passé l'été dernier, ce que, que j'ai pu trouver ça, le terme j'aime beaucoup, c'est le street pooling. C'est comment on, on transforme euh, une rue en piscine. Alors, euh, il y a des petits malins, euh, petits malins bah malheureusement... Euh, euh, cette jeunesse que nous devons gérer aujourd'hui, euh, faut avoir pu la gérer depuis une quarantaine d'années. Euh, eh bien euh, là, ils ne s'en sont pas pris effectivement à, je dirais, euh, certains lieux symboliques. Non, non, ils s'en sont pris au poteau incendie euh, pour pouvoir effectivement dégrader, pour pouvoir euh, se rafraîchir. Euh, mais vous savez que ça a provoqué un énorme problème au niveau des syndicats des eaux de France. Bon, au-delà des pertes en eau euh, non facturées, mais ça c'est un, un phénomène déjà auquel on est confronté par les par rapport au vol d'eau, hein, sur des bouchées de poteaux d'incendie, les destructions ont provoqué euh, des inondations, ont provoqué des, gros problématiques, des grosses problématiques électriques. Hein. Par exemple, euh, un poteau incendie qui était scié a inondé un poste électrique privant euh, 1500 foyers d'électricité pendant plusieurs heures à Sevran. Euh, des gens ont été blessés hein, par... Euh, bon là, c'était un garçon à Bobigny, euh, éjecté par le jet d'une borne sur laquelle il était assis, mais euh, des, des gens, euh, des passants ont été, ont été blessés, parce qu'effectivement, ça fait quand même des bouchées d'eau 300 ouvertures sauvages pour la seule journée du 3 juillet, ça on va y avoir droit malheureusement de plus en plus souvent. La ville de New York a été confrontée à ça à la fin des années 90 et vous savez les New Yorkais, c'est comme en matière de sûreté urbaine, ils sont particulièrement efficaces. New York est un coupe-gorge dans les années 80 et à un moment donné il y a un chef de la police qui s'est un peu fâché, le maire aussi, et c'est devenu une ville safe. Pourquoi ils ont mis des moyens Ils ont été innovants. Dans ce domaine du street polling, bah aujourd'hui vous allez effectivement sur une station de, de pompiers new yorkaise vous allez... Euh, euh, y compris chez certains détaillants, euh, on vous donne des sprinklers, hein, des bouchons sprinklers que vous, voulez, que vous venez connecter sur les bouches incendie euh, quand il fait absolument très chaud, vous avez même autorisation de le faire et ça permet d'avoir entre guillemets une bouche incendie qui éjecte mais de l'eau brumisée et non pas de l'eau en grande quantité comme sur les photos que vous voyez. Donc là aussi il va falloir s'y adapter. Et je pense qu'il y a sans doute un bon marché pour les promueurs urbains, parce que ce qu'on a vécu là, bah, on va le vivre, ça va être vécu dans d'autres villes françaises, de grandes métropoles françaises ou des villes secondaires, plus des villes occidentales. Donc, bah, il faut le prendre en compte en avance de phase. Et comment on gère ce problème demain Et comment on gère ces actes de délinquance urbaine Alors, si je rajoute à ça. Euh, les typologies de situations de crise de nos interdépendances parce que là, c'est le climat qui vient directement impacter nos installations par rapport euh, par exemple dans le domaine de l'eau potable, ou dans le domaine des télécoms ou dans le domaine de l'électricité. Mais le problème, c'est que quand le climat s'y met, on est impacté de manière indirecte par des interdépendances amont que sont l'énergie, parce que sans l'énergie, on ne fait rien, on ne fait pas d'assainissement, on ne fait pas de production d'eau potable, pas de distribution d'eau potable, euh, et parfois aussi les télécoms. Alors dans ce domaine, euh, si vous regardez un peu dans le domaine sur l'eau, je connais particulièrement bien, on avait effectivement essayé de, de, de, de montrer l'ensemble des interdépendances euh, qui montrent que bah, nous, quand il y a une crise véritablement euh, de fourniture euh, d'hydrocarbures, euh, type blocage des ports, on est potentiellement impacté. Euh, quand on a une grande crise neige, comme c'est arrivé, rappelez-vous, il y a 2-3 ans, avec la région parisienne bloquée, euh, sur sa partie ouest en particulier, bah, on peut avoir des problèmes de réactif. Donc tout ça, ça s'anticipe aujourd'hui, conclusion, les problématiques climatiques comme les problématiques effectivement de rupture d'interdépendance se doivent d'être particulièrement prises en compte par un exploitant de réseau essentiels à la vie. Donc, je vais passer assez rapidement mais euh, autant vous dire que quand Orange connaît sa grande crise euh, technique, bah, c'est un gros incident d'exploitation à l'été 2013, bah, il y a un impact sur euh, les postes isolés par exemple, les sites isolés dans le domaine de l'eau potable. Pourquoi Parce que les informations sont transmises par GSM et que bah, Orange, incapable de fournir du réseau, bah, à l'évidence, on a un impact sur la manière dont on lit, par exemple, du réservoir à distance. Alors, dans ce domaine, le plus bel exemple, c'est les tempêtes qu'on a pu subir, et on en a subi des belles. Ça a commencé par Lothar et Martin, j'y viens. Lothar et Martin, décembre 1999, euh, on, on se préparait tous au boc de l'endomine, rappelez-vous, et heureusement, on avait tous prépositionné les groupes électrogènes. Et c'est pas le groupe de la qui est arrivé, c'est une énorme tempête, avec euh, bah, les chiffres que vous voyez, 173 km à Paris, pas mal, euh, avec des victimes, mais euh, en fait c'est surtout des impacts électriques qui ont eu un impact sur les interdépendances aval. et bien évidemment sur les populations. Suite à ça, il faut savoir par exemple que DF a bien réagi et a créé la force d'intervention rapide électrique, qui est sans doute aujourd'hui une des meilleures au monde. On peut faire un cocorico, en tout cas une des meilleures en Europe occidentale, à la faveur de ce que les Américains ont vécu récemment. Il est certain que les opérateurs privés américains vont être meilleurs en termes d'anticipation et de réaction dans les années à venir. Mais en tout cas, on peut s'enorgueillir suite à ce qu'on a vécu d'avoir une force d'intervention rapide électrique particulièrement compétente, à tel point qu'elle a été aujourd'hui l'ossature de la force d'action rapide nucléaire que DF a mise en place au lendemain de Fukushima. Donc ça, c'était 99, mais euh, bah, malgré ça, euh, on a connu Klaus en 2009, c'était pas mal non plus, et euh, il est intéressant de voir qu'entre eux, par exemple, euh, là vous avez euh, les rythmes de réalimentation comparés euh, d'EDF, de donc vous voyez très bien par exemple que quand vous prenez euh, une tempête de 99, euh, où euh, ici même on a un retour à la normale uniquement au bout de J plus 12 jours, et puis bah, vous avez une tempête Klaus, euh, qui, qui, dix ans après, grâce à l'ensemble de ce qui a mis, été mis en place par ERDF, RDF, vous avez quand même un retour à la normale à 99% au bout de huit jours. Et puis donc, je dirais, un pic de réalimentation qui est quand même beaucoup plus efficient, beaucoup plus opérationnel. Donc c'est dû à la fois aux capacités de réponse rapide, mais c'est surtout dû aux investissements, au durcissement des infrastructures, bref, à des problématiques de résilience urbaine. Donc là, on voit aussi qu'on peut s'adapter. Le vrai danger aujourd'hui, et c'est pour ça que la problématique terroriste est quelque chose vraiment qu'on doit prendre en compte, parce que vous savez, les terroristes sont des gens égotiques, ils adorent qu'on parle d'eux, ils sont surtout des gens innovants. Il ne faut pas les prendre pour des crétins. Hein. Les gens qu'on rejoint Daesh aujourd'hui, bah vous avez des ingés, vous avez des spécialistes en système d'information. Il faut savoir qu'on n'a jamais eu autant de cyberattaques euh, que depuis la guerre en Syrie. L'armée euh, de libération syrienne, par exemple, est particulièrement efficace en matière d'attaques informatiques. Donc tout ça pour dire que ces gens-là, ils sont très forts en matière de sites industriels. Et euh, vous savez, on a eu Atocha dans le domaine du ferroviaire, on a eu les Twin Towers dans le domaine de l'aérien, on a eu le culturel avec le Bataclan, euh, etc., etc. Les bombes de Londres dans le domaine des bus, bah un jour on aura du site industriel. Il hein. faut être très clair. Donc il faut les durcir, ces sites industriels, parce que ces sites industriels, déjà, quand ils sont impactés par une catastrophe naturelle, et que par un effet domino, on crée ce qu'on appelle un phénomène de NATCAT, hein, comme le dit c'est-à-dire qu'on a, suite à un problème naturel, un incident technologique majeur, on est dans le cas de Fukushima, hein, et vous voyez les conséquences qu'un tsunami peut avoir sur la sécurité d'une région, d'un État et de l'ensemble de l'Asie Pacifique, et c'est arrivé au Japon, sachant que les Japonais sont super bons en matière de préparation à des désastres, ils vivent avec le phénomène tremblementaire de depuis des siècles, dans le domaine de l'alimentation en eau potable, ils sont géniaux. Il faut savoir qu'ils ont inventé, par exemple, des, des, des conduites qui réagissent au niveau de leur raccord en fonction des séismes. C'est-à-dire qu'elles bougent, mais elles ne rompent pas. Euh, vous avez des réservoirs qui passent sous les écoles, qui sont d'énormes tuyaux, en fait des tuyaux réservoirs, avec deux capteurs sismiques qui fait que dès qu'on a une anomalie sismique, ça se ferme, et l'eau reste prisonnière. Et avec un système de pompe à main, depuis l'école, depuis l'hôpital, on peut continuer à alimenter les populations. Donc, ce sont des gens excessivement innovants qui anticipent, et malgré tout, ils ont eu à gérer ça, et malgré tout, ça a été mal géré. Mal géré, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans les faits, euh, l'impact économique, l'impact démographique, l'impact santé publique est énorme. Donc, tout ça pour dire que ces infrastructures, il va falloir mieux les protéger, parce qu'aujourd'hui, les sites Céveso, typiquement, euh, je pense, sont sous-préparés à gérer du désastre naturel et sont sous-préparés à gérer de la malveillance, d'origine criminelle ou terroriste. Ils sont parfaits en termes de sécurité de process, ça fait, hein, euh, ça fait ça, on a tous en mémoire ce qui s'est passé dans le couloir rodelien, plus tout un tas d'événements, Bopal ou autres. Mais là, il va falloir qu'on change de paradigme. On passe au XXIe siècle avec des fous dangereux qui sont capables de prendre en otage, mais ça ne dure pas très longtemps aujourd'hui, en tout cas de neutraliser un poste de sécurité, d'aller directement, il n'y a qu'à voir ce qui circule sur Internet, au nom de l'information des populations, et aujourd'hui c'est criminel, j'ai fait une interview récente dans, dans, dans sur le sujet, euh, euh, le titre est donné par la rédactrice en chef, c'est peur sur la ville. Je n'aurais pas pris ce titre-là, mais j'ai piqué un coup de gueule en disant Il y a trop d'informations sensibles sur nos sites industriels majeurs disponibles à tout un, tout un chacun. Et aujourd'hui, vous savez qu'un terroriste comme un pickpocket, il prépare, c'est d'abord 90% d'observation, 10% d'action. Il a tout pour préparer un dossier d'objectifs. Il a Google Earth, formidable, donc je regarde. Il a Street View, il va se balader à proximité du site. Tiens, il va sur le site du ministère de l'Écologie et du Développement Durable. Ah oui, c'est effectivement un site très très dangereux. Et puis il y a les belles photos sur la photothèque de quelques objets particuliers. C'est absolument criminel. Donc là, il va falloir rechanger de posture pour durcir cette approche de la sûreté des infrastructures. Mais c'est la même chose au niveau de la prise en compte des catastrophes naturelles, je pense. Alors si on regarde les bilans de tout ça, je vous ai fait juste un petit tableau que j'ai euh, importé euh, et emprunté à Municré, donc le Grand réassureur, et en est le bilan des catastrophes 2014. Euh, enfin, objectivement, les choses s'accélèrent. Euh, pourquoi elles s'accélèrent Parce qu'on a cette problématique de changement climatique, mais aussi on a des villes de plus en plus imbriquées, de plus en plus denses, euh, des sites industriels qui sont de plus en plus dans la ville. Euh, et conclusion, bah, quand on a un problème d'impact, bah, forcément, les accidents succèdent. Et donc on voit très bien que le nombre d'événements euh, était en gros de 830 et sur les 30 dernières années, 84-2013, de 640, bon, 2013, 8, 920 événements majeurs, 2014, 980. On a des « overall losses euh, » et donc vraiment des, des dommages généraux et euh, des dommages assurés. Vous voyez les chiffres, hein on parle en, en milliards de dollars, bien sûr. Euh, bon, euh, 2011, 2011, on retrouve typiquement le phénomène du Japon, euh, en termes de victimes, bon, euh, c'est le tremblement de terre d'Haïti. Mais ces sinistres sont de plus en plus impactants sur nos réseaux de vie, sur nos vies, sur nos villes, et ma conclusion, il faut se préparer malheureusement à les anticiper, à essayer de limiter l'impact et surtout de se rétablir le plus rapidement possible et dans des logiques de reconstruction, durcir... Et se rendre effectivement un peu plus euh, résilient. Alors, dans ce domaine, j'avais commis, c'est euh, toujours euh, effectivement mon souhait de laisser euh, une petite trace, euh, j'avais commis cette, ce rapport euh, qui, est, qui est disponible sur le net. Je vous invite à le regarder parce que ce qu'on a voulu faire sur la Méditerranée à la demande de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen, c'est valable sur l'espace euro-méditerranéen. Donc, on faisait appel à des. Problématique de solidarité régionale en matière de gestion des catastrophes, d'anticipation au niveau de plans de secours, parce qu'aujourd'hui, on va être très clair, les plans communaux de sauvegarde, par exemple en France, bon, c'est une obligation légale, mais les gens mettent des croix dans les cases. Alors il y a des élus qui font très très bien leur travail, je prends une ville comme Nice, par exemple, qui gère du risque urbain. Nice est une zone sismique. Bon, la prise en compte du risque urbain à Nice, c'est une réalité. Euh, prenez une ville comme Saint-Quentin-d'Anne, avec Xavier Bertrand, député maire, son DGS est issu du monde de l'urgence, son directeur de cabinet actuel est issu du monde de l'urgence. Ils veulent devenir un site pilote en matière de gestion des crises majeures. Ils ont inventé le village des risques. C'est un truc assez génial qui, tous les ans, se réunit sur une semaine. Et vous avez l'ensemble des risques urbains. Alors, Renault met une voiture pour bien montrer à la jeune population que faire un tonneau, ça peut faire du dégât. Le RDF a son stand, etc., etc. C'est quand même 15 000 personnes dans une ville secondaire comme Saint-Quentin qui viennent sur une semaine. Ça participe, entre guillemets, à la culture des populations et c'est bien. Euh, donc, tout ça pour dire qu'on peut mettre en place des plans, des vrais plans, on peut éduquer, on peut sensibiliser, on peut prévenir. Et aujourd'hui, euh, enfin moi je ne peux que saluer l'arrivée, euh, et on en a tous, de smartphones. Le smartphone est un formidable outil de gestion de l'urgence pour envoyer des messages. Vous avez tous reçu sans doute sur Facebook ou autre pendant les attentats une petite application, est-ce que vous êtes en sécurité Moi je l'ai reçu, je pense que d'autres dans la salle l'ont reçu. Vous cliquez oui, ça veut dire que les gens de votre réseau savaient que vous étiez en sécurité, vous n'étiez pas touché par ce qui s'est passé au Bataclan et sur les terrasses. Voilà, ça c'est entre guillemets notre avenir et c'est tant mieux. Et vous voyez très bien des sociétés comme Twitter aujourd'hui qui se mettent sur le créneau d'urgence parce que Twitter, c'est des tout petits messages qui permettent typiquement de faire du top-down en disant « Voilà l'information qu'on vous délivre, mettez-vous à l'abri ». Et à l'inverse, ça permet de faire du bottom-up, où vous prenez une photo et vous envoyez de l'information, je dirais à l'appli Twitter, qui derrière reroute l'information vers des services de sécurité ou d'incendie ou de secours. Donc ça... C'est excellent. Comme Google. Google, aujourd'hui, euh, vous le connaissez ce groupe tentaculaire, mais ils sont très très impliqués dans la gestion des crises urbaines avec leur Google Crisis Response Project qui permet typiquement au lendemain d'un tremblement de terre de mettre sur une carte les points de distribution d'eau potable. Après Sandy, vous aviez l'ensemble des Wi-Fi disponibles pour permettre aux gens effectivement d'aller sur une bande Wi-Fi euh, et puis de communiquer avec leurs familles ces acteurs des réseaux sociaux s'impliquent de plus en plus sur la réponse des villes urbaines. Mais ça c'est bien, Mais je pense que la réponse passe aussi, on a vu de la méthodologie, on a vu de la compétence, du trading, on a vu des réseaux sociaux, donc tout l'aspect communication et alerte aux populations, mais ça passe aussi, et là je viens à votre profession, donc j'ai essayé effectivement de m'adapter à ce que vous êtes, sur des constructions nouvelles, sur des aménagements nouveaux dans les villes. Dans ce domaine, euh, juste pour revenir sur la résilience, alors on en parle beaucoup, la résilience, euh, hein, il n'y a qu'à voir hein, tous nos grands experts euh, sur BFM ou autre IT euh, euh, qui vous parlent de résilience de la ville par rapport au terrorisme. Très bien, très bien, c'est rentré dans les mœurs. Euh, revenons aux fondamentaux. Le terme résilience été inventé en 2002 par une équipe du MIT. Euh, et ça visait à <coughs> désigner « resiliency »,« la manière dont les grandes villes qui ont rencontré de nombreux dommages s'étaient remises à reconstruire et à gérer les conséquences de la crise qu'elles avaient subie. Ils ont commencé par Dresde, par exemple, complètement rasée pendant la seconde guerre mondiale. Euh, ils ont travaillé sur Mexico, grand tremblement de terre de 1999. Et puis progressivement, on a vu ce terme d'Urban Resilience s'imposer notamment sur des grands colloques urbains, par exemple euh, le Local Government for Sustainability, et, et parfois on confond un peu euh, la ville durable, par rapport à la ville résiliente. La ville résiliente, ça fait partie de la ville durable. Euh, si la ville ne peut pas rester sur ses deux jambes quand malheureusement euh, tout s'effondre autour d'elle, elle ne bah, sera pas durable. Ça c'est très clair. Il faudra reconstruire ailleurs. Euh, donc on voit que, effectivement, euh, ces initiatives euh, à la fois professionnelles, internationales et onusiennes portent le concept de « resilient cities » aujourd'hui. Euh, et en marge de COP 21, et ce n'était pas le cas sur les précédents COP, on voit des sommets s'organiser en parallèle, on voit des ateliers. Je crois que c'était aujourd'hui que sur le Bourget, il y avait un, un atelier sur la ville résiliente. Alors, euh, pour moi, parce que je suis, je suis basique, c'est quoi la ville résiliente Alors, la ville résiliente, par rapport aux problématiques d'inondation pluviale urbaine, de submersion, c'est d'abord la ville qui va réintroduire de l'espace naturel dans ses zones urbaines. Et on le voit avec euh, notamment euh, les conséquences de Sandy sur la ville de New York, qui veut réintroduire des sponge parks, des parcs éponges, sur le bas de Manhattan, là où c'était complètement bitumé, euh... Donc, où l'herbe ne poussait plus, bah non, il faut réintroduire une culture marécage au milieu des villes. Euh... Avoir effectivement autour des arbres ces grands bacs végétalisés qui récupèrent le pluie. avoir ces parkings euh, qui permettent une infiltration douce, là où on a des parkings classiques euh, en zone urbaine. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, ce que je vois, et ça c'est du Made in UK, il faut savoir que les Britanniques, tous les ans, organisent la Flood Defense Conference. C'est l'endroit où il faut être en matière d'innovation pour protéger la ville par rapport aux inondations. Et euh, bah, dans ce domaine, ils inventent tout un tas de choses. Alors ça a été les Big bag Defense Systems, vous savez, ces sacs de chantier euh, remplis de terre, remplis de gravier euh, qui permettent d'avoir des barrières euh, mobiles parce que Robin, on peut les, on peut les bouger avec euh, effectivement un, un lifter. Euh, mais il y a des choses beaucoup plus intéressantes euh, qui sont ces, ces, ces barrières permanentes qui permettent effectivement de sécuriser une ville. Euh, mais ça va jusqu'à réintroduire, et on le voit, des cultures vitrières en baie du sol pour casser les vagues. Hein, quand on est à Saint-Malo, on voit, euh, vous savez, c'est ces grands chaînes, euh, euh, non c'est plus, plus des chaînes, mais euh, ce sont des, des grands troncs, voilà, euh, qui sont plantés dans le sable. Dans le sable, ça, ça permet de casser les vagues. C'est nos grands anciens qui ont inventé ça pour éviter que la jetée soit emportée par les soirs de grand vent Donc là aussi, on a introduit un certain nombre d'innovations. Moi, je suis assez admiratif de ce que font, euh, euh, par exemple, des gens comme Lafarge en matière de béton poreux. Ça, c'est nouveau. Et euh, la Nouvelle-Orléans était une zone test pour la Farge sur son produit euh, euh, hydromédia. Euh, effectivement, on produit drainant quand même à 50 litres par mètre carré et par seconde. On voit des aménagements, donc cette photo a été prise euh, effectivement sur euh, Manhattan, c'est une vue espérée, mais réintroduire de la chaussée poreuse, de façon à limiter les apports sur les réseaux d'assainissement. Euh, c'est le même principe que euh, les, les, ces parkings que je vous ai tout à l'heure, ou les problématiques de ce bon donc ça, c'est intéressant, et il faut absolument pousser ces innovations. Et nous, entreprises françaises nous, groupe d'ingénierie, nous, architectes, on a nous-mêmes des solutions à apporter dans ce domaine. Et donc, euh, moi, j'appelle, je dirais, et je vais y revenir assez à une démarche nationale sur le sujet, mais on va en parler dans quelques instants en abordant l'exemple des Pays-Bas. Euh, pour vous, ça va vous parler immédiatement, l'architecte. Alors, c'est intéressant de voir que Brad Pitt, par exemple, a financé... Un programme, un peu comme Bill Gates qui s'engage depuis ce matin sur le changement climatique. Après s'être énormément investi dans le domaine de la santé, ben, là c'est Brad Pitt. temps on me pas pourquoi, qui a voulu, au lendemain de la Nouvelle-Orléans, développer des maisons individuelles abordables et destinées à être plus résilientes. Donc, on voit bien que ces maisons sont sur pilotis. On voit que euh, elles comprennent des écrans anti tornade en Kevlar. Elles sont entourées de béton poreux pour la voirie, tout en étant autonome énergiquement. Et là, on voit tout l'apport du solaire, euh, de la géothermie. Euh, moi, je dis que le solaire, c'est formidable, etc. On y va. Mais c'est surtout bon en matière de situation post-désastre. Il est clair que le solaire doit pouvoir s'exprimer là où il y a du soleil, mais doit aussi pouvoir s'exprimer là où sont les risques urbains. Puisque la pro le premier impact, et on l'a vu tout à l'heure en première partie, est d'abord un impact en termes de fourniture d'électricité. Donc si on a de l'hôpital qui est capable d'intégrer grâce à la géothermie à du solaire effectivement euh, des moyens de résilience bah, c'est du temps de gagner euh, sur le retour à la normale donc ça c'est tout à fait intéressant alors maison résiliente euh, je vais vous parler moi de, de quelque chose qui vraiment qui qui est pour moi le modèle à suivre c'est le modèle néerlandais les néerlandais c'est comme les japonais les japonais vivent avec le risque de tremblement de terre depuis des siècles, eux, ils vivent avec le risque d'inondation depuis des siècles. Avec, et ça, on a, on a, oublié, on a oublié, 1953, C'est très nombreuses victimes, ça se chiffre en millier, 13 milliards de dollars, et suite à ça, ils ont lancé le plan Delta. Ça a mis 40 ans à être finalisé, mais aujourd'hui, ils ont des infrastructures particulièrement innovantes, notamment ce Melstrand-Kering, qui est deux fois plus long que la Tour Eiffel, qui est en fonction depuis 1997 et qui, effectivement, une barrière amovible en inondation qui protège Rotterdam. Euh, mais on le voit aujourd'hui d'ingénierie-conseil néerlandaise et partout où vous avez du risque d'inondation, à la fois belle urbaine et en submersion. Ils ont été les conseils de la Thaïlande. On a oublié les inondations thaïlandaises, mais ça a quand même paralysé l'industrie informatique et l'industrie automobile pendant des semaines. Tout ça parce qu'il y avait un petit fabricant de, de, de, de, de pigments de peinture, par exemple pour l'industrie automobile, qui était sous l'eau et qui était utilisé par l'ensemble de la filière. Donc là, on voit aussi que pour la prise en compte du risque sur la supply chain, il y a sans doute des progrès à faire. Mais anyway, aujourd'hui, au chevet de la Thaïlande, vous avez des Néerlandais. Au chevet des États-Unis, vous avez des Néerlandais. On est intervenu sur une usine de traitement d'eau usée qui a été complètement noyée pendant samedi au mois de juillet dernier. Effectivement, ce sont les Néerlandais qui ont fait le conceptual design, le detail design, de façon à ce que cette usine, on ne va pas la déplacer, puisse être plus robuste une prochaine fois. Ils ont mis par exemple effectivement une une chaussée assez haute pour protéger cette usine des vagues, ils l'ont rempli de capteurs, euh, ils ont mis des systèmes de pompage un peu partout, en tout cas ils ont une vraie ingénierie de la prise en compte de ce risque naturel. Donc là aussi, il faut que l'ingénierie française, les architectes, cabinets d'ingénieurs conseils, plus les sociétés qui ont des solutions à apporter dans ce domaine parce qu'elles opèrent de réseaux, des réseaux essentiels à la vie, euh, s'unissent pour essayer de vendre cette expertise à l'international. On le fait déjà dans le domaine du solaire, dans le domaine de l'industrie hydroélectrique, euh, mais là on est sur de la ville durable. Moi j'aimerais qu'on arrive à s'unir sur de la ville robuste. Et il y a des solutions à apporter, il y a de la demande dans ce domaine. Et pour moi, la ville robuste prend aussi en compte les problématiques d'attentats et de gestion des foules euh, et de création d'une bulle tactique, par exemple, sur des événements spéciaux. Il faut savoir que le Bourget, aujourd'hui, c'est sans doute l'endroit sur Terre qui est le plus protégé à l'heure où on se parle, tant sur la prise en compte de la menace NRBC que sur la prise en compte de la menace Airland, euh, euh, etc., etc. Voilà. Et puis je vais terminer euh, sur cette problématique de... Subir l'eau, c'est une chose, mais y vivre c'est mieux. Et ce que je vois, c'est quand même qu'à l'horizon 2050, 70% de la population mondiale vivra en zone urbaine et que 90% des plus importantes villes du monde seront situées en zone côtière. Donc il est à l'évidence nécessaire, et vous le savez en tant qu'architecte, de repenser le rapport entre eau et habitation. Et là aussi, je prends euh, l'exemple des Néerlandais qui inventent euh, ces villes sur l'eau. Voilà. Euh, alors... Ça, c'est « made in Holland », mais c'est exporté d'ores et déjà sur un certain nombre de petits paradis sur Terre qui sont menacés par la montée des eaux. Je pense notamment aux Seychelles, mais je pense aussi à certains pays du Golfe, qui, bien qu'en étant sur les côtes de la mer d'Arabie aujourd'hui, souffrent de problèmes sérieux dans ce domaine. Et donc, ils ont surtout les moyens de s'offrir ce, ce type de concept, et donc c'est intéressant à suivre, et là, je crois qu'il y a des progrès, des innovations à apporter. Et puis, vu que les architectes sont des gens, et ça c'est une forme de clin d'œil, particulièrement innovants, voici ce que certains architectes ont conçu. C'est une tsunami house pardon, capable de résister à des murs d'eau jusqu'à, alors j'ai cité « up to 8 feet high », Uh, a 7.8 earthquake and uh, uh, 85 mph 21 Donc Vous comprendrez, vous parler tous anglais. Uh, mm -hmm. Et donc, il y a même une flood room. Vous savez que de plus en plus, on a dans certains bâtiments, dans des zones particulièrement crimi cri criminogènes et chrysogènes, des panic rooms. Et bien là, il y a une flood room uh, qui est effectivement susceptible d'accueillir... Si le bâtiment malgré tout était noyé, un certain nombre de personnes, et je parle en principe que ces flodromes, si elles avaient notamment existé lors de la tempête de Zintia, on n'aurait pas perdu autant de familles, stupidement, qui sont, je dirais, parce que ces maisons vendéennes sont des maisons sans étage, et donc elles ont été piégées par eux. Voilà, j'ai terminé mon intervention, je serais ravi en tout cas de répondre à vos questions, je suis sûr que vous en aurez. Merci beaucoup. Nous nous retrouverons le 2 février avec euh, Filippo Monteleone qui nous parlera de son livre « Patients, réveillez-vous » qui va parler de la santé et de la, et du, de la santé vers les patients, et non pas les patients vers la santé. Et ça sera également passionnant, Alors on se retrouve autour du buffet traditionnel. Merci à tous. Merci à nous, Angers, Lyon.